Dans la série de « Qu'est-ce qui peut sortir du vagin des femmes enceintes ?», je voudrais parler aujourd'hui du bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, c'est donc quelque chose qui va être à l'intérieur du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est donc comme un tube et pendant la grossesse, il va être comme bouché par des glaires qui vont permettre de maintenir une certaine étanchéité du col. Et donc, à un moment donné, généralement plutôt vers la fin de la grossesse, quand le col va commencer à se modifier, peut-être à se ramollir, à s'ouvrir un peu, les glaires qui sont à l'intérieur peuvent être évacuées. Et ces glaires, donc, ça va ressembler à quelque chose d'un peu visqueux. Ça peut être transparent, ça peut être un peu blanchâtre, ça peut être un peu gris, ça peut être un peu marron, ça peut être traversé par des filets de sang, bref, ça peut avoir des aspects assez variable. Et dans la mesure où tout va bien pour vous, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, et dans la mesure où tout va bien pour votre bébé, c'est-à-dire que vous le sentez bien bouger, et que vous êtes donc rassuré sur vos états de santé à l'un et à l'autre, en fait, la perte du bouchon muqueux n'a aucune importance, c'est-à-dire que ça ne va pas être une information importante. Donc du coup, si vous voyez passer votre bouchon muqueux à un moment donné, on est content pour vous et si jamais vous ne le voyez pas passer et eh bien on est aussi content pour vous puisque ça n'est absolument pas grave donc euh, c'est juste pour dire que en fin de grossesse ça peut arriver de perdre quelque chose d'un peu étrange et que dans la mesure où vous vous sentez bien et que ça va bien pour votre bébé ce n'est pas un motif de consultation voilà donc